Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler, et eh bien tout simplement, euh, de Bolvar. C'est la vidéo euh, connexe à celle, tout simplement, euh, de, enfin la vidéo annexe, tout simplement, de la vidéo sur of the King. Donc, il faut avoir vu la vidéo sur of the King. C'est vital pour comprendre cette vidéo, puisqu'on va, euh, à la fois, en fait, on va faire un, une pierre trois coups avec cette vidéo. On va tout simplement débunker des idées reçues qu'il y a euh, sur ce personnage. On va également parler, reparler un petit peu en mettant un peu plus de taille sur la fin de Wars of the King en voyant les cinématiques notamment liées à Bolvar et justement bah, parler de l'histoire de Bolvar alors si j'avais dû faire une vidéo sur l'histoire de Bolvar elle serait pas très longue du coup il a fallu intégrer d'autres éléments donc le débunkage et également tout simplement la fin de World of j. King où je sais que j'avais dans ma vidéo sur World King la fin j'ai été assez vite parce que j'avais prévu justement d'en parler dans cette vidéo. Donc on va pouvoir eh bien, commencer avec tout simplement eh bien, quand est-ce que, est que Bolvar a été créé Alors Bolvar c'est un personnage qui a été créé à World of Warcraft Vanilla. Mais le bougre, eh bien, il n'apparaît pas, pas à Warcraft 3, il n'apparaît pas à Warcraft 2, il n'apparaît pas avant, mais le bougre, eh bien, en fait, euh, on ne sait rien de lui. Ce personnage n'a pas de famille, d'histoire ou quoi que ce soit, et du coup, on sait juste qu'il s'appelle Fordragon, et il y a un autre personnage qui s'appelle Fort Dragon. c'est tout simplement Mara Fort Dragon qui était une des statues à l'époque, si vous jouez à WoW classique, vous pouvez la retrouver en créant un personnage sur WoW classique très rapidement, vous pouvez vous balader. Au niveau du palais royal de. Enfin de. Donc de Stormwind. Et vous allez voir donc qu'il y a une salle de statues. Et dedans, il y a euh, bah, Dailin Prodmore, Dilin hein, Portvaillant, le père de Jaina, et les grands héros de l'Alliance. Ainsi que euh, eh bien, Mara Fordragon. Sauf qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si c'était la mère de Bolvar, la sœur de Bolvar, la femme de Bolvar on n'en sait rien, donc euh, eh bien Mara, euh, voilà, c'est le seul personnage euh, qui semble être euh, un fort dragon tout comme, euh, tout comme Bolvar. On sait juste que Mara a sauvé on va dire, les exilés euh, d'Azeroth vers Lordaeron entre la première et la deuxième guerre. C'est tout ce qu'on sait. Donc à côté de ça, euh, Bolvar est une création de World of Warcraft Vanilla. Alors petit rappel, donc World of Warcraft hein, c'est 2004, et au final World of Warcraft... En fait, la nation, puisque Lordaeron a été détruite à Warcraft 3, les survivants, la plupart, se sont exilés à Terra Mort avec Jaina. Donc, l'Alliance que l'on connaît de Warcraft 3, bah, c'est pas celle de WoW. Hein. Je sais, souvent on se dit, bah, si c'est la même, bah non, c'est pas la même. Vous avez l'Alliance de Lordaeron qui est à Terra Mort, et vous avez l'Alliance de World of Warcraft qui est l'Alliance d'Azeroth, en fait, l'Alliance de, de Stormwind, l'Alliance du et le problème, c'est qu'en fait, Hurlevent, on n'en a pas entendu parler depuis Warcraft 2, et du coup, bah, il a fallu créer des personnages. Sauf que le problème, c'est quoi Tous les héros, en fait, à zéro tien, sont euh, morts, ou ont été... Enfin, euh, il n'y a, a plus personne, en fait. Lothar était le grand chef. Euh, le roi Lane est mort, donc on sait qu'il reste Varian. Varian était déjà évoqué à Warcraft 3 dans le manuel, mais le truc, c'est que tout le plot twist, c'est que justement, Varian est absent au début de Vanir. Je laisse aller voir l'histoire de Wauvenir et l'histoire de Varian pour plus de détails. L'histoire de Varian sera aussi importante pour comprendre plus de choses je dirais. Mais en gros, eh bien, vous avez euh, vous avez personne. Vous avez absolument personne. Et donc il y a un besoin comme vous allez être dans un MMORPG, vous allez rencontrer tous les personnages existants. Donc que ce soit euh, le, le simple fantassin enfin que ce soit le, le simple que vous allez croiser, l'aubergiste, euh, le... du coup faut aller faut créer des personnages. Il y a vraiment un besoin de créer plein plein plein plein plein plein plein de personnages fonction Et donc eh bien on a le roi Anduin Rein qui est un hommage à euh, Lothar, à Anduin Lothar je le rappelle. Et du coup eh bien le le fils donc le petit-fils de Lane et le fils de Varian, qui est en situation de régence et il y a cette création avec eh bien, le remplaçant poste pour poste de Lothar, à savoir le chef des armées du royaume d'Azeroth, hein, du royaume d'Urlevent. Et le truc, c'est qu'en fait justement, et c'est pour ça d'ailleurs que cette image est tirée du RPG euh, de, de World of Warcraft, donc à savoir, on le voit d'ailleurs avec un un bouclier et un tabard de Lordaeron, mais ça c'est une alors c'est une erreur ou pas. Dans le RPG il y a des choses, ça sera l'objet d'une autre vidéo théorie avec Taelia, etc. Mais euh, justement, bon, ne passez pas, pensez pas au bouclier, on en, dans, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais en l'occurrence, donc il remplace Lothar. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo on le voit chauve avec une grande barbe blanche, etc. Parce que c'est vraiment le côté Lothar. C'est vraiment le Lothar, le héros de l'Alliance. Sauf que bah, Lothar est mort, donc on peut pas le ramener. Donc c'est Bolvar qui occupe ce rôle. Le truc c'est que Bolvar, comme on l'a dit, n'a pas d'histoire, rien du tout. Et ensuite, on a à côté, hein, donc Anduin, encore une fois, en plus, le côté Lothar, vous avez la personne Lothar et le mec qui s'appelle Anduin Lothar, le prénom Anduin, c'est le petit roi. Et au milieu, vous avez bien sûr 4 Prestor, euh, AK. Onyxia, donc le dragon noir et ça c'est un gros hommage au jour du dragon un livre qui est paru entre Warcraft 2 et Warcraft 3 juste pour préparer Warcraft 3 qui était excellent, je vous conseille de, de, de le prendre si vous pouvez le trouver en occasion pas trop cher parce qu'il est génial et euh, la différence c'est qu'elle remplace post pour post papa, hein, puisque c'était Deathwing Prester, et lui il essayait pas de saboter court-circuiter juste un royaume, il essayait de court-circuiter toute l'alliance donc euh, toute l'alliance de Lordaeron, donc Katrana va remplacer mais à plus petite échelle au niveau euh, du royaume d'Azeroth qui est en pleine reconstruction hein, depuis qu'il a été détruit pendant la première guerre donc ça c'est assez intéressant c'est que en fait on voit que Bolvar c'est un personnage fonction donc euh, personnage fonction il y a aussi une vidéo annexe là-dessus c'est euh, la vidéo sur Marcus Jonathan on en reparlera d'ailleurs un petit peu de Marcus Jonathan mais c'est ça c'est un personnage fonction Bolvar a été créé pour être euh, voilà l'un des le chef militaire et c'est tout on s'en fout on n'a pas d'histoire rien du tout sachant qu'en plus cette fonction est un petit peu divisée comme on va le voir dans la vidéo le problème de Bolvar c'est que contrairement par exemple à son Alter ego je dirais, qui est Sorfang Varok, hein, papa, bah en fait le problème c'est que euh, Bolvar, son personnage fonction est déjà également un petit peu divisé avec d'autres personnages Marcus Jonathan, hein, qui est aussi un des grands généraux de, le, du royaume d'Azeroth on a un personnage dont j'ai oublié le nom, qui est le représentant PVP de l'Alliance, et on a également le maréchal Windsor, que l'on retrouvera par la suite euh, donc c'est pour ça que Bolvar bah, il a pas grand chose pour lui pour, le com pour commencer, et au final donc, il fait quand même partie euh, du gouvernement du royaume d'Azeroth et donc, il est à la, on va dire, une des plus hautes fonctions de l'État. Mais malgré son poste, eh bien, on va avoir, il va avoir des petits problèmes, Bolvar. A savoir que Katrana Prestor, donc, hein, Onyxia, dragon noir qui est sous forme humaine, eh bien, va de plus en plus prendre... Euh, va, va devenir, en fait, tout simplement la représentante de la Maison des Nobles, donc, en gros, la représentante de la noblesse de Stormwind, euh, qui est de, des émigrés aussi euh, qui sont partis vers le sud et se réfugier au royaume d'Azeroth, donc, que ce soit des lords heronais euh, des Alteraki, etc. Et, parce que Prestor, on en reparlera dans, dans la vidéo de jour de dragon, c'est des Alteraki, donc... Euh, de, de, de la famille noble d'Alterac et au final eh bien, euh, il va rester de glace devant la montée au pouvoir d'Onyxia Onyxia va prendre de plus en plus de pouvoir et va commencer à tirer les ficelles en coulisses et va euh, commencer à ombrager je dirais euh, l'assise politique que ce soit de Bolvar mais également l'assise politique de la maison Rin enfin, Varian et Anduin euh, également donc le problème c'est qu'en fait Katrana Prestor va, va contrôler totalement en fait, la maison des nobles et tout le pouvoir euh, de, du royaume d'Azeroth. Et ça, c'est le gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, personne ne va s'opposer à Katrana Prestor En tout cas, au début et même quasiment jusqu'à la fin, personne ne va s'opposer à son pouvoir. Alors, Varian va être ensorcelé. Je vous laisse aller voir la vidéo sur Varian et du coup va être mis de côté. Le problème, c'est que également dans la montée de pouvoir, en fait, ce que, ce que veut Katrana Prestor c'est quoi C'est affaiblir le royaume d'Azeroth créer des révoltes, créer des troubles tout simplement affaiblir hein, euh, la, la nation et en faisant ça, eh bien, il va y avoir énormément de grogne populaire donc encore une fois, la vidéo sur Varian vous avez tout simplement l'inaction par exemple de, de la noblesse et euh, bah, tout simplement de, de, du gouvernement politique qui va fragiliser euh, le royaume et ça se traduit, donc comme je l'ai dit, par des révoltes et des troubles euh, de l'ordre public, notamment eh bien la guilde des maçons qui est responsable de la reconstruction du royaume d'Azeroth, enfin de, de, la, de la citadelle de Stormwind mais également les autres villes, mais la citadelle de Stormwind, c'est est, est la guilde des maçons qui l'a refaite, et ils ont pas été payés en fait, hein. donc euh, ils demandent, euh, parce qu'ils ont quand même énormément taffé, ils veulent, Alors certain Edwin Van Cleef qui était le patron euh, de la guilde des maçons, ils demandent, euh, voilà, euh, tout travail mérite salaire, et, mais ils ont très bien travaillé, donc ils veulent un gros salaire, et au final, et eh bien Katrana Prestor va euh, dire que non, les nobles n'ont pas à payer pour ça, en tout cas pas aussi cher Et va commencer à y avoir des émeutes Et lors d'une de, lors de ces émeutes, et eh bien tout simplement la reine, carrément, hein, la reine Rin, donc la femme de Varian Va être euh, touchée, gravement touchée à la tête Ce qui va eh bien euh, la tuer en fait, hein, tout simplement, d'un jet de pierre qui va tuer Rin, Alors qu'en est encore un bébé Donc ça c'est quand même le, le pinacle on va dire de... De, de, de, de, de, de, des troubles à l'ordre public et au final Bolvar bah, reste totalement inactif devant euh, ces troubles, devant cette prise de pouvoir il pourrait essayer d'envoyer l'armée pour euh, court-circuiter ce genre d'émeutes ça ne marche pas et du coup eh bien, euh, ces émeutiers vont devenir tout simplement ce qu'on appelle euh, les défias, c'est à dire euh, les anciens maçons qui se sont rebellés, qui deviennent des bandits et qui vont harceler un petit peu euh, les lignes, euh, les grandes lignes de ravitaillement du royaume d'Azeroth et seront l'une des grandes épines dans le pied de la nation pendant un bon bout de temps. Et Bolvar, eh bien, par exemple, n'enverra pas l'armée pour les gérer, il va y avoir des milices qui vont se former, des aventuriers vont être appelés pour gérer ça, et l'armée d'Azeroth, dont Bolvar, je rappelle, est le patron, il n'y aura aucune, euh, aucune suite. Donc, à cause de l'inaction, on a quand même le roi légitime qui va être mis de côté, on a également la reine qui meurt, et c'est que le début de la liste, c'est que le début de la liste, nous avons donc avec la disparition encore une fois de Varian. comme je vous l'ai dit la vidéo sur Varian, on a là une Régence qui est prévue puisque Anduin donc eh bien commence son règne en tant que roi et le règne d'Anduin eh bien on, comme il est encore gamin, il est encore petit, et eh bien il va y avoir une Régence de fête et les, le, le régent, c'est tout simplement Bolvar for Dragon. Le truc c'est que bien sûr il y a un conseil de Régence, il n'est pas tout seul à régner et dans le conseil de Régence on a notamment beaucoup de nobles dont bien sûr Katrana Prestor, la chef des nobles. Katrana Prestor, comme on le voit avec cette magnifique image, a un certain contrôle de la Régence. Puisque Bolvar étant le patron, eh bien, Katrana va réussir à le manipuler, le contrôler, sous tous les angles, sous tous les aspects. C'est-à-dire que nous avons déjà un charme qui est latent pour Katrana Prestor. Bolvar est sous un charme à la fois physique, hein, on, on peut l'imaginer, pardon, pas celle-là, on peut l'imaginer plus comme ça, on va dire, le petit Bolvar. Disons que elle a un certain charme, Onyxia. Mais ça va être un charme physique, mais également un charme magique, bien entendu, puisque euh, Onyxia étant un dragon, elle a des capacités magiques, et elle va notamment eh bien, euh, utiliser un collier pour euh, donc un collier de rubis qui va faire en sorte de contrôler magiquement une partie de Bolvar. Mais malgré tout, même sans ce collier, on voit que Bolvar va être très impuissant et j'ai envie de dire incompétent vis-à-vis euh, -vis des agissements d'Onyxia, euh, de Catrana euh, hein, Prestor. Par exemple, il va valider des décisions prises par euh, Onyxia, enfin Katrana Prestor, concernant les agissements des Défias, par exemple. Donc, pas d'envoi d'armée contre euh, les Défias. On sait qu'il y a également un rassemblement de la Horde Noire, donc les orques euh, du Mont Blackrock, donc du Mont Roche Noir, qui commence à attaquer les Carmines, donc les euh, Red, Red Bridge Mountains. Et on a eh bien, à ce moment-là donc une, euh, une importance, enfin hein, une reconnaissance des, des agressions des orques, euh, de la horde noire, plus euh, de l'ingérence de quelques dragons noirs qui attaquent. On devrait envoyer l'armée, au final, et eh bien euh, Bolvar dit qu'on n'a pas assez de preuves tangibles pour pouvoir euh, intervenir et qu'au final, pour le moment, ce serait peut-être que des légendes, des affabulations de la population. Pas besoin d'envoyer l'armée pour attaquer euh, ces orques. Donc, encore une fois, euh, et bien, dans les Carmines, il va falloir faire appel à une milice locale pour pouvoir repousser, euh, pouvoir repousser ces agressions. Et partout, dans tout le royaume d'Azeroth, que vous soyez en Westfall, que vous soyez dans les Carmines et autres, il y a des insurrections, des, des, des troubles qui vont euh, eh gangrener la nation et à ce moment là eh euh, l'armée n'intervient quasiment jamais sauf sinon quand c'est des soldats qui de leur propre chef ont décidé d'intervenir. Et ça c'est un gros gros problème parce que petit à petit il commence à y avoir une méfiance à l'égard du pouvoir euh, de la couronne. Et notamment bah, Bolvar, on commence à ne pas euh, croire en lui. Et il va y avoir tout simplement le maréchal Windsor, donc un des grands généraux aussi euh, de l'armée d'Azeroth, de l'armée de l'Orderon, euh, de l'armée de l'Orderon, pardon, de l'armée de, d'Azeroth, de, donc l'armée de, de Durlevent tout simplement, qui va eh bien, se, de plus en plus se rendre compte qu'il y a un danger, qu'il y a un véritable problème, et que euh, la couronne est gangrénée par des, des troubles politiques. Et il se rend compte de plus en plus qu'en fait ce serait Onyxia qui euh, court-circuite un petit peu... Euh, L'aide également à l'Alliance. Hein. Par exemple, les nains ont aussi leur problème. Ils demandent de l'aide euh, enfin, du, du royaume d'Azeroth, donc de, de Stormwind. Stormwind ne fait rien. Euh, donc, il commence à se dire qu'il à... enfin, y a vraiment un problème. Et il a l'impression eh que c'est Onyxia qui tirerait les. Enfin, qui tout simplement serait euh, celle qui tire les ficelles en coulisses. Donc, le truc, c'est que Windsor va complètement douter justement de Bolvar et ne lui fait pas confiance lorsqu'il a des preuves justement et lorsqu'il découvre que Onyxia effectivement est un dragon noir et a trahi euh, et a trahi tout simplement la couronne Eh bien il va même pas en parler à Bolvar parce qu'il n'a absolument aucune confiance en lui c'est dans le jeu c'est également dans le comics euh, sur Varian donc les deux éléments se concordent pour dire que Bolvar des fois, Onyxia court circuit de ses propres ordres. Il fait rien, ça le dérange pas. Au final, Onyxia lui dit euh, Hey, on, voit un, on envoie un contingent." Onyxia, rien fait "Non, non, non, on va pas de contingent. Le contingent, il est là pour euh, protéger la ville. C'est Au cas où il y a des émeutes." Bolvar fait "Ok." <rire> Et voilà, c'est tout. C'est alors, bien sûr, il y a un peu de charme magique. Il n'y a pas que non plus que le charme magique. Il hein. y a parfois euh, juste de l'incompétence. Et on verra que même sans l'influence d'Onyxia, il y a des décisions stratégiques qui peuvent euh, parfois euh, être pas terribles, terribles de la part de Bolvar, mais en fait bah là le grand héros de cette histoire c'est le maréchal Windsor qui va tout simplement être libéré, donc il va être capturé par Nefarian le frère de Nixia, et euh, il va être tout simplement capturé, il va être libéré finalement par euh, Varian et ses complices. Et finalement, eh bien, Windsor va justement rapporter les preuves et revenir à Stormwind, donc à Hurlevent, avec les preuves comme quoi Onyxia est une traîtresse. Et au départ, il y a Marcus Jonathan, le général de la porte, le grand gardien, qui lui dit « Bah non, moi, nous on a des ordres, apparemment tu as trahi la couronne, tout ça, tout ça. » Et Windsor lui dit « Mais Marcus, voyons, général Jonathan, je suis le maréchal Windsor, croyez-moi » Et Onyxia donne les ordres à Marcus Jonathan d'arrêter de, de, de, Windsor et, les traîtres, et les, les traîtres à la couronne. Marcus Jonathan va défier Onyxia en disant « Je connais le maréchal Windsor, jamais il ne pourrait être un traître, je ne peux pas obéir à vos ordres. » Et du coup, il ne va rien faire, il va laisser maréchal Windsor passer alors qu'il a pour ordre de l'arrêter. Bolvar, à la salle du trône, et toujours du côté d'Onyxia jusqu'à ce que Windsor... Et Varian pousse Onyxia à agir et prendre sa vraie forme. Et c'est là que le charme va être rompu et que finalement eh bien, Bolvar va se rendre compte que oui Onyxia est un dragon. Et c'est à ce moment là, à enfin à ce moment-là, que euh, eh bien, il va repousser, il va, il va attaquer justement Onyxia. Donc c'est cette fameuse quête, la grande mascarade où finalement eh bien, on va le voir euh, trucider du garde, euh, du garde draconique, hein, les gardes qui, euh, qui avaient envoyé Onyxia pour la protéger, et euh, donc euh, avec Windsor et autres. Windsor va être cramé d'ailleurs à ce moment-là par, euh, par Onyxia, et Onyxia va s'en aller. Mais avant de s'en aller, Windsor et Varian confient une mission à Bolvar. Une mission. Protège Anduin de ta vie s'il le faut, mais protège le prince Anduin. Pendant ce temps, nous on s'occupe d'Onyxia. Et qu'est-ce qui va se passer Comme vous le voyez sur cette image, échec critique. Il avait une mission militaire, pas politique, où il n'est pas forcément très doué. Militaire. Tu protèges Anduin. Et bien même à ça, il va échouer, puisqu'Onyxia va s'emparer. Alors vous allez me dire, ouais, mais Onyxia Malga comprend, ce n'est qu'un humain, euh, Bolvar. Alors que Onyxia est un dragon noir, et même l'une des préférées de, de Deathwing, d'Eldemore, le grand dragon noir. Pouvait, il pouvait rien faire contre ça, mais pourtant il a un petit dragon doré, il paraît. C'est une légende, c'est le plus grand guerrier que l'humanité que n'ait jamais connu, le Bolvar. La lumière est trop forte en lui, il paraît. Non Bah, il s'est fait. Il m'aime cette simple tâche d'essayer d'évacuer Anduin tranquillement. Il va échouer. Donc, un héros qui échoue beaucoup quand même, hein, malheureusement. Malheureusement pour lui. Donc, GG Bolvar. Petite petit message très intéressant qui vient du RPG également, c'est l'ambassadeur d'Ironforge, donc l'ambassadeur de la capitale des Nains, donc euh, Forgefer en français qui s'appelle Bran Bronzebert, donc barbe, euh, Bran Barbe de Bronze, le frère du roi Magni, qui a une, un petit message, alors merci à Evan Essor qui bien sûr m'a beaucoup aidé pour cette vidéo mais également a traduit ce petit, euh, ce petit discours de Bran, donc je le rappelle ambassadeur à la cour d'Azeroth il est ambassadeur et il va avoir un petit résumé de ce qui se passe à la cour d'Azeroth. Comme quoi, ce n'est pas forcément moi qui me fais des films. Donc, je vais vous le lire, le petit prince de Stormwind est un bon garçon et tout. Mais Anduin a quoi 12 ans. S'il était nain, il ne marcherait pas à cet âge. En fait, en y repensant, je ne l'ai jamais vu en dehors du palais de toute façon. Mais assez parlé du pauvre garçon. Il a eu assez de chagrin de la part des autres. Entre guillemets, il a perdu sa mère, il a perdu son père. Anduin essaie de faire ce qui est le mieux pour son peuple, mais ce n'est qu'un enfant. Et il ne tire manifestement pas les ficelles. « Qui donc » demandez-vous. « Eh bien, je, vous, je vais vous le dire. » Et vous n'allez pas aimer la réponse. Sur le plan humain, Dame Katrana Prestor et le Seigneur Bolvar Fordragon sont les principaux conseillers du roi et ce sont eux qui décident. Bolvar est un homme bon et un sacré bon combattant. Le problème, c'est qu'il n'est pas du genre à insulter le jugement d'une dame éduquée comme Katrana Prestor. C'est un problème parce qu'il semble que ses conseils soient à peu près le contraire de tout ce qu'une personne logique avec un demi-cerveau pourrait trouver. Je vous la relis quand même, c'est un problème, parce qu'il semble que ses conseils soient à peu près le contraire de tout ce qu'une personne logique avec un demi-cerveau pourrait trouver. Bran, qui parle de Bolvar Ne vous, prenez, ne vous me prenez pas, Katrana a de bonne qualité, elle est assez jolie pour une jeune fille humaine. Cela la qualifie pour me servir une bière, mais pas pour donner des ordres à une armée de milliers de soldats, et c'est exactement ce qui se passe. Bon il est évident que la, part, la fin de partie, c'est un peu sexisme, <rire> les nains hein, et leur manière de faire, mais la partie sur Bolvar est quand même incroyable, et, euh, et c'est quand même un des personnages que les joueurs apprécient, hein. c'est euh, Bran Bronzeberg qui le dit, donc comme quoi, mais dans les faits on le voit, dans les faits on le voit, si vous faites les missions qui vous envoient dans les Carmines et autres, Enfin, l'armée ne fait rien, Bolvar ne fait rien, et quand il décide finalement de faire quelque chose et peut-être d'aider, bah finalement il se ravise ou alors il dit qu'il a pas les preuves pour ça, pour ça, pour ça ou pour ça, les défias, je veux des preuves, mais va aller chercher les preuves mon coco, t'es le chef, allez bouge toi un peu, et au final il ne fait rien. Alors évidemment on pourrait se dire bah oui mais l'idée c'était justement que Katrana ait beaucoup d'assises etc, fallait valoriser Katrana, bien sûr, mais du coup ça fait quoi Ça fait que Bolvar est juste un personnage fantoche, c'est un homme de paille tout simplement. À quel moment on va évidemment on, va, à, quel moment on, va se, on va à un personnage qui est juste une, un pantin une marionnette donc il, est, il semblerait quand même beaucoup que le personnage on va en revenir après mais et, enfin bien sûr en jeu en gameplay quand vous étiez un personnage de la Horde vous deviez quand vous attaquiez la capitale de du donc de Stormwind et eh bien c'était le boss final aux côtés d'Anduin etc parce que c'était le gouvernement de régence mais est-ce que ça en fait un personnage incroyablement légendaire pas forcément, mais on en reparlera après Le, le but de cette vidéo n'est pas forcément de vous détruire votre amour pour le boulevard C'est plus de que vous preniez, vous rendiez compte un petit peu que le personnage En fait quasiment tout ce qu'il fait, il le fail, il le rate C'est pas un problème, on peut avoir une écriture très intéressante avec ça Mais faut pas le foutre sur un piédestal en mode c'est une légende C'est le guerrier le plus puissant, le plus légendaire Non, non, ça c'est pas vrai Alors du coup, continuons Par contre là c'est vrai que probablement la chose qu'il a le mieux réussi de sa vie, Bolvar, c'est le fait qu'il est le tuteur d'Anduin, en tant que régent il est également le tuteur d'Anduin et il devient le mentor du jeune prince sa seule véritable, d'ailleurs encore une fois, c'est sa seule véritable relation d'en haut à l'heure actuelle, puisque on va lui créer ensuite des petites amitiés avec des, des paladins mais au final on ne les a jamais vus parler hein. apparemment c'est le grand ami de Tyrion Fordring, on ne les a jamais vus parler ensemble euh, avant War of the Age King, donc bon c'est quand même formidable, ils se connaissent mais en fait on les a jamais vu se parler, ça me rappelle Star Wars 7 et 8 et 9, mais, euh, mais du coup par contre le, le, seul, véritable, le seul véritable relation qu'il y a c'est effectivement Anduin qui considère Bolvar comme le père adoptif puisque son père a disparu très jeune, il ne l'a pas vu et du coup Bolvar a été un petit peu la, la figure paternelle dans euh, la jeune vie d'Anduin. Donc à côté de ça, il y a, par rapport à World of Warcraft Vanilla, on a un autre problème, c'est que Bolvar justement va faire fantasmer les joueurs car il est l'un des boss de Stormwind. Alors je rappelle encore une fois que Stormwind n'était pas la capitale de l'Alliance à Vanilla, c'était au contraire pour tous les aspects, que ce soit au niveau lore au niveau gameplay, c'était Ironforge. Ironforge était la capitale de l'Alliance, Magni étant pff, une des figures les plus connues de l'Alliance. Depuis Warcraft 2 et justement Ironforge, c'était le capi la capitale politique puisque les elfes de la nuit pouvaient venir plus facilement à Ironforge euh, qu'à Hurlevent etc. Donc Ironforge était la capitale au niveau du gameplay et au même au niveau de l'histoire. Bah en fait, il y a une régence pour la nation d'Azeroth et si tu veux une transition entre l'alliance de lorderon et l'alliance justement de Stormwind euh, de, de World of Warcraft, bah en fait c'était Ironforge qui avait l'assise. Donc encore une fois, politique et gameplay. Mais en plus, ce qui est un gros problème par rapport à World of Warcraft Vanilla, c'est qu'on avait vraiment un manque cruel de figures emblématiques humaines. en fait. Vous aviez des héros, par exemple, du côté orc, bah vous aviez Thrall, vous aviez Nazgrel, vous aviez des personnages qu'on connaissait déjà. Vous retrouviez Rexar, vous retrouviez des personnages, vous retrouviez Vol'jin, etc. Et grâce à la fondation de Durotard, on avait vu justement ces personnages du côté Horde. Du côté Alliance, bah c'est quoi les, Quels sont les héros du côté de l'Alliance Bah Jaina, bah, le problème c'est que Jaina c'est pas son alliance. Terramor est toute petite euh, dans Wovania et on y va vite fait pour quelques quêtes et c'est tout. On crée pas de personnages et on peut pas être dans l'Alliance de Jaina, on peut pas être dans la grande Terramor. Donc Terramor a été raccourci et on retrouve l'Alliance la... je dirais de Warcraft 2 avec... Enfin, avec Azeroth qui est en son sein. Tous les héros que vous voyez, de leur, de, toutes les statues que vous voyez à Stormwind, bah, tous ces personnages-là vont être retrouvés à Burning Crusade. Ils sont absents, ils sont pas là à, à, au début de World of Warcraft Vanilla. Donc vous n'avez pas de Danat, vous n'avez pas de Thuralion. Uther est mort, Lothar est mort, le Roi Lane qui était l'une des, de, des connaissances n'était plus là. Varian a disparu et c'est justement une des intrigues. Donc en fait, il y a un gros manque de figures emblématiques humaines à World of Warcraft Vanilla. Et Bolvar est là en tant que personnage-fonction pour essayer de combler le vide. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on ne lui a pas créé d'histoire. Et donc il va y avoir un autre débat quand on l'affronte, quand les joueurs de la Horde affrontent Bolvar à World of Kramanier, il va y avoir un grand grand débat sur la classe de Bolvar. Puisque Bolvar a des sorts du guerrier et il a également des sorts de paladin. Il faut retenir quelque chose de très important. C'est que Bolvar remplace poste pour poste Lothar en tant que régent de la couronne d'Azeroth. Et, en temps, et Lothar justement n'était pas un paladin Contrairement à Uther et Turalyon Lothar était un chevalier Ça ne diminue en rien Les compétences martiales, tacticiennes De, de Lothar Lothar est l'un des plus grands héros de l'alliance Et c'était pas un paladin, il a pas de problème à ce niveau là Le truc C'est que comme il, Bolvar Remplace poste pour poste Lothar On pourrait imaginer que c'était plus un chevalier Il avait beaucoup de sorts du guerrier mais il avait également quelques sorts de paladin Donc il y avait eu un grand débat pour savoir est-ce que c'est un paladin, est-ce que c'est un chevalier. Baissé à baissé, il n'y aura absolument aucun développement sur Bolvar, parce qu'on va retrouver les grands héros de l'Alliance, Danath, Kurdran, Khadgar notamment euh, sur Draenor. Donc Bolvar n'aura absolument aucun traitement. Et c'est de là, d'ailleurs, c'est pendant Burning Crusade que le comics euh, ou va sortir avec justement l'histoire autour de Katrana et de Varian, où on voit encore une fois Bolvar qui est dépeint comme un personnage incompétent et que même le maréchal Windsor qui va s'occuper de toute la... on va dire, qui va s'occuper du résultat final ne dit, dit lui-même qu'il ne, ne croit pas à Bolvar donc Bolvar à Burning Crusade n'est pas forcément euh, traité de manière euh, positive. Mais dans le jeu, en tout cas à Burning Crusade, on ne parle pas du tout de Bolvar. Et à côté de ça, donc arrive Wrath of the King. Apparemment, Wotelka tranche. Hein. Si tu veux être un héros humain, mieux vaut être un paladin. Alors ça rime, bien sûr. Parce que le problème, c'est que, au tel cas, on va avoir un aveu de faiblesse, je dirais, de l'écriture de Blizzard, et encore une fois, une facilité scénaristique terrible, c'est que si tu veux être un héros humain, faut être un paladin. Il n'y a plus de chevalier. Varian est le dernier chevalier, on va dire le dernier guerrier humain très connu, parce qu'après, tous les autres, ça devient des paladins. Parce que si tu n'es pas un paladin, t'es qu'une sous-merde, apparemment. Et c'est bien triste. Plutôt que d'essayer de développer le personnage, eh bien, on va dire Bah non, c'est un paladin, donc c'est le grand héros. Et on va lui donner un titre aussi. On va lui donner un titre. Puisqu'avant, il était le régent de la couronne d'Azeroth. Il était le régent du royaume d'Azeroth. Bah, il perd ce royaume. Le, le, le régence, la régence est terminée. Varian est revenu. Varian est revenu. Varian est, revenu. Varian est redevenu le roi euh, d'Azeroth. Il n'y a plus besoin de régent. Lui, il est adulte. Il est pas, il est pas jeune comme Anduin. Donc, il a perdu son titre. Il ne peut même plus l'appeler le régent. Du coup, comment on fait Eh bien, on va lui donner un titre qui s'appelle le généralissime. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur Wastogesh Was Was Was Was Was King, donc je ne vais, vais pas en revenir, je vais pas revenir dessus. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de généralissimes. Et ça, c'est un problème parce que le, le titre qui aurait pu être incroyable pour, pour Bolvar, on aurait pu l'appeler le connétable ou machin, on l'appelle le généralissime. Généralissime, c'est-à-dire le chef des armées. Le problème, c'est que si tu mets des dizaines de généralissimes, encore une fois Bolvar tu réduis son impact Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup Si tu réduis son impact encore c'est un peu terrible Alors apparemment ce sera un souci de localisation Parce qu'en anglais c'est High Lord Et le truc c'est que du coup n'est euh, c'est pas absolument pas le connétable Ou quoi que ce soit, c'est pas le chef des armées C'est juste High donc au, au seigneur Le truc c'est que ça a été traduit généralissime Et le problème c'est que généralissime ça sous-entend que c'est La légende, le grand Et le problème c'est qu'il n'est pas tout seul encore une fois Commençons Commençons par euh, donc son premier impact à World of the Lich King, j'en avais parlé un petit peu dans mes vidéos sur Wotelka, c'est tout simplement qu'il va faire débarquer, donc il va gérer tout simplement les troupes de l'Alliance à l'Est, euh, qui débarquent du coup des, des, des royaumes de l'Est, hein, donc du continent d'Azeroth, et qui vont débarquer en Northrend, en Orphandre, sur la côte Est, dans la Daggercap Bay, la fameuse où Arthas était arrivé etc. Le truc, c'est que Arthas lui avait fait son camp tranquillement, euh, visiblement euh, dans son, de son côté. Le problème, c'est que lui, notre cher Bolvar, eh ben, il va débarquer en plein milieu des, de, du royaume vricule, en plein milieu des bases vricules, et plus de la moitié de la flotte va se faire détruire, et il va installer son camp au milieu de la falaise, enfin en bas de la falaise, alors que toute la falaise est contrôlée par les vricules, donc ils peuvent attaquer tranquillement le QG de l'alliance qui est en train de se construire à l'est. si vous jouez au jeu, si vous jouez, allez-y, faites les quêtes là-bas, vous verrez, c'est d'un, d'une un, débilité, c'est d'une idiocie tactique, mais monstrueuse. Et on se rappelle du coup de ce que Bran a dit, comme quoi <rire> même un demi-esservelé aurait des, des, des stratégies plus, à, plus pertinentes. Bah ouais, là, le, le débarquement, il est pas forcément très. Euh... On va dire encore une fois, on montre pas que c'est un grand génie stratégique. Place maintenant à son grand fait d'armes parce que malheureusement, pendant tout of King, euh, quand vous faites les quêtes, etc., on vous parle de oui, effectivement, euh, Bolvar est le chef de l'armée de l'Alliance, mais au final, le perso, bah on le voit pas. En fait, on le voit pas jusqu'à euh, tout simplement jusqu'aux dernières missions avec notamment les portes, la, la, la, la bataille euh, du portail, donc en grattard, le portail du Kourou. Euh, c'est tout simplement là qu'on va. Alors, il y a une petite mission dans une crypte où on bat une liche, mais en dehors de ça, c'est vrai que Bolvar, on le voit pas trop physiquement. Et au final, eh bien, on va le voir justement, notamment au niveau de cette grande bataille. Et on va se regarder la cinématique que je n'ai pas pu montrer sur la vidéo de Hotelka. Donc, la bataille du portail du cours. Lumière. Pour l'Ondéon Pour l'Alliance En arrière, crétins chantier beau fils de la Horde, sang et gloire nous attend. Le regard pour la me demandez si vous viendriez. Je ne pouvais pas laisser l'alliance s'amuser sans nous. Voici venu... le temps des réprouvés. Nous sommes fichus. Aucun de nous ne s'en sortira. Voilà pour euh, ce qui est euh, de euh, cette cinématique du portail du Kourou en grattard, la fameuse cinématique où Bolvar s'illustre bien entendu. Et euh, rien que là on voit, déjà, euh, on voit déjà pas mal de choses mine de rien. Alors ce qui est très drôle c'est de ne pas voir le Sorfang papa mais l'enfant. Le, Alors bien sûr c'est une vidéo sur Bolvar mais ce qui est, ce qui est drôle c'est de voir que euh, les deux on va dire figurent Emblématique de Hovania côté Horde et côté Alliance, donc Sorcro d'un côté, Sorfang et euh, Bolvar lead ensemble l'Alliance et enfin l'armée de la coalition, donc l'Alliance et la Horde. Et au final, on voit que Sorfang fait son attaque, enfin, euh, il fait l'attaque de Popo, hein, il fait pff, le grand Clive, Bolvar fait euh, au départ, il fait cette euh, Laura aussi qui, qui l'inspirait, etc. Enfin, c'est un peu les, voilà, les compétences qu'ils avaient dans Hovania. Euh, Sorfang se fait massacrer, hein, le Sorfang fils, je rappelle, se fait massacrer. Et Bolvar, bah, au final, euh... <rire> il est fort probable qu'il se serait fait later la tronche aussi par, par Arthas. Mais lui, il n'aura pas eu le temps d'affronter Arthas, puisque euh, Putress arrive et fait Moi, je suis le grand méchant. Et euh, bien sûr, si vous avez vu la vidéo de Wotelka, vous comprenez que. Eh bien le gentil, le gentil putresse a trahi tout le monde Et on voit un overkill complet pour le pauvre Bolvar Puisqu'il se fait massacrer par la peste Et à la fin arrivent les aigles euh, Pardon pas les aigles On n'est pas dans le serzano hein. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le serzano hein. Porte noire Un plan Avec des espèces de créatures ailées qui arrivent sous un fond de lumière Donc les dragons rouges Qui débarquent Et qui crament tout Il alors C'est l'une des rares batailles où on Le nombre exact de soldats Il y a 9000 à peu près 9000 soldats de la coalition Horde Alliance qui attaquent, qui attaquent le portail. Donc 9000 braves, alors on a vu quelques-uns s'en sortir, mais 9000 braves âmes qui font qui sont tuées sur la bataille de la Porte du courant à tel point que Varian dira que euh, la Horde, à savoir les réprouvés, ont causé plus de pertes à l'Alliance que le fléau. Fléau est vraiment un danger incroyable à King et euh, du coup <rire> ce qui est très drôle c'est enfin c'est pas drôle, pour le coup c'est pas drôle, Bolvar est mort, c'est triste il se prend un overkill complet, il est mort de la peste parce qu'on le voit mourir hein, dans cette vidéo, la fin, l'expiration tout ça tout ça on le voit mourir hein. et derrière pff, il se fait cramer euh, ce qui reste pour pas que la peste euh, puisse, par puisse euh, se répandre et détruire vraiment euh, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les autres armées qui sont euh, en place donc défaite de la coalition, tout ça, tout ça, on en a parlé, et euh, bah, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup Bolvar se fait overkill, et bien à l'époque, il y avait quelque chose, il y avait une rumeur qui euh, était originaire d'un bug, qui disait qu'Alexstraza c'était un bug, puisque elle parlait en draconique, personne ne pouvait le voir, sauf apparemment les voleurs, qui à l'époque, les voleurs, euh, qui ne parlaient pas le draconique, pouvait lire ce qui était dit, ou sinon il fallait une position, etc., pour pouvoir pour, pour entendre le draconique Et Alexstrasza disait à son consort, qui est également donc, son mari, mais qui est également son fils, les dragons, une incroyable histoire, qui disait, donc elle disait à Crassus, Corielstras, euh, Alexstrasza lui disait, euh, donc ils ne doivent jamais découvrir le destin du jeune paladin, pas encore. Alors, le jeune paladin, bon, pour Alexstrasza, être immortel, soit tout ça, mais il est plutôt jeune, hein, le, le cher Bolvar qui du coup maintenant est un paladin et au final ce qui est assez drôle c'est que euh, quel destin euh, horrible on ne doit pas découvrir alors, on en reparlera un petit peu après, mais euh, déjà il y a un petit, il y a une quête, une série de quêtes et une série de quêtes qui invalide totalement finalement le destin, qui fait que Bolvar sera sauvé par le feu des dragons, de la peste, etc. Il est encore là, blablabla. Le feu des dragons, c'est pas juste, on peut cramer les gens. Il y a d'autres actions dans la barre des tâches. Elle peut également soigner. Alors je rappelle que dans le portail du coup, il n'y a pas l'extra... enfin Alexstrasza ne fait pas partie des dragons qui crament tout le monde. Hein. Elle arrive après. Et elle découvre justement ce qui vient de se passer. Mais par contre, dans une série de quêtes qui s'appelle. Enfin, c'est l'Espoir fait vivre, donc la série de quêtes de Brad, qui est un soldat humain qui s'est fait corrompre par la peste mort-vivante. Eh bien, justement, il y avait notre cher généralissime Tyrion Fordring qui essayait de trouver une solution à la peste mort-vivante. Et elle va à la cime des croisés. Enfin, du coup, elle demande à, la... enfin, euh, enfin, de... à Alexstrasza directement, justement, donc pas un dragon rouge, Alexstrasza, le chef de tout, la reine dragon, le, le chef du vol rouge, et le chef de la vie, en gros, l'aspect de la vie. Alexstrasza va utiliser donc, un, un, un artefact, donc le souffle d'Alexstrasza, pour essayer de sauver le cher Bridenbrad. Et au final, cette série de quêtes est assez triste, puisque Bridenbrad, à la fin, meurt, mais l'espoir fait vivre. L'idée, c'est de, malgré un sort inéluctable, et eh bien, il faut garder la foi. C'était un hommage à un des fans de Blizzard qui avait une maladie incurable, etc. Et ils, avaient, ils avaient aimé ça comme quête. Le problème, c'est que c'est une quête de l'histoire de Warcraft, et... Bien, malheureusement, le cher Bridenbrad lève une main, là, là, tandis qu'il reprend son souffle. C'était presque aussi douloureux que ça en avait l'air, mais c'était comme si je pouvais sentir un peu de la corruption disparaître de mon corps. Cependant, on dirait que la peste n'est pas si facilement vaincue. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vos actions désintéressées ont renouvelé mon espoir qu'il y a encore beaucoup de bien dans ce monde. Je peux partir en paix. Donc, apparemment, le souffle d'Alexstraza n'a pas pu sauver un fantassin humain de la corruption de la peste et n'a pas pu justement bah, le nettoyer de la peste puisqu'il va mourir de la peste. Le truc que va réussir à faire l'Extrada, c'est tout simplement à la fin que son âme ne, soit pas, ne puisse pas en fait, être amenée nécromantiquement parlant, euh, donc en gros faire en sorte que son âme puisse trouver le repos et ne soit pas, euh, ne soit pas comme par exemple avec Sylvanas ou autre, qu'il soit, qu soit, qu soit utilisé comme, comme, simple, euh, comme simple troupier du fléau. Et ce qui est drôle, c'est que du coup... Bolvar va échapper à ça donc le simple humain et on a toute une série de quêtes qui nous montrent que bah non on peut pas euh, sauver quelqu'un de la peste mort vivante sachant que c'est la peste mort vivante euh, du fléau et pas celle qui a été améliorée dans Ovanilla par les joueurs réprouvés grâce à l'intervention notamment de Varimatras, qui est encore plus puissante et qui est utilisée pour tuer à la fois les morts et les non-morts alors que celle du fléau est utilisée pour tuer juste les vivants et bien sur 9000 personnes présentes au portail du Kourou, un seul sera ramené évidemment par le souffle d'Alextrada. C'est quand même formidable, hein c'est quand même incroyable. Alors juste avant bien sûr le portail du Kourou, il faut pas parler en patch, 6 mois avant euh, la sortie du Icecrown Citadel, donc la couronne de glace avec justement le, le, le, le raid et le donj les donjons qui vont avec, où justement on verra en fait le sort de Bolvar, en fait Bolvar, le souffle, la sauver, bla bla bla bla bla bla, on avait la vision de Yogg-Saron. Donc, à Ul'duar, on avait une des visions de Yogg-Saron où on voyait Arthas torturer deux personnes. Euh, on n'avait pas les noms à l'époque. On n'avait pas les noms à l'époque. Mais maintenant, je pense, euh, puisque on voit un orc ramener en tant que cheval de la mort et on voit Arthas faire autre chose avec une silhouette humaine, sachant qu'Alexstrasza a dit qu'ils ne doivent pas connaître encore le destin du jeune paladin. Est-ce que vous vous dites pas « Tiens, cet orc à côté, à gauche, qui est, un, qui est un chevalier de la mort, eh bien c'était Dranosh Sharfang qu'on affrontera à ICC » Est-ce que le plan initial n'était peut-être pas en fait que Bolvar devait être un chevalier de la mort Et on aurait dû, côté Horde affronter Dranosh, côté Alliance, on aurait affronté Bolvar. Une figure blachin, emblématique, blablabla, blablabla. Anduin, il aurait fait « Oh, mon, mon, to mon tonton <rire> !» et il aurait été très triste. Eh bien non eh bien non, il revient à ICC, incroyable, à la demande de quelques joueurs qui avaient demandé justement quel était le destin de Bolvar, puisque le fameux destin de Bolvar qu'Alextrasa parlait euh, évoqué en draconique. Eh bien, cette fameuse théorie, cette fameuse rumeur, etc., eh bien finalement ça fera que Blizzard change ses plans au lieu de mettre Tyrion, enfin, visiblement, parce que ça reste de la théorie, ça aurait été très probablement Tyrion, euh, roi Lich, finalement, eh c'est Bolvar qui va se présenter, qui va être là, puisqu'on apprend que Bolvar, mort de la peste et carbonisé par les dragons, est en fait vivant. Bien sûr, le feu des dragons conserve, Necros, euh, tout ça, hein, euh, Derek, euh, mort, hein, eux non, ils n'ont pas été conservés, mais par contre, et les 9000 autres soldats non plus ne sont pas conservés, Arthas l'interroge, mais il résiste alors qu'Arthas a juste à le tuer et ensuite le ramener en tant que cheval de la mort. Mais non il, il le torture Mais la lumière est trop forte en lui, à l'endroit du pinacle du pouvoir du roi Lysh, où Arthas avait dit que justement la prochaine fois sera pas aussi facile qu'en terrain consacré avec Tyrion. Il avait dit « Non, on sera dans mon domaine, on sera à l'endroit où je serai le plus fort. » Eh bien la lumière est trop forte en notre cher Bolvar, il ne peut... Il peut pas Quand il y avait Onyxia, la lumière était très forte en lui, il s'est fait manipuler comme une merde Mais là, eh bien non, la lumière, cette armure en Scénarium, ce bouclier de Scénarium, est tellement puissant qu'Arthas est trop con Il n'arrive pas à penser au fait qu'il lui met un coup de froissement et c'est bon, il peut le ramener en tant que chef de la mort comme il a fait avec tout le monde Non, là, eh bien, la lumière arrive à même perturber l'intelligence d'Arthas, il ne peut pas penser à le tuer, c'est incroyable, c'est terrible Quel destin quel Bolvar, un sacré destin. Et au final, je le rappelle bien sûr, j'en avais parlé dans la vidéo sur Lich King, c'est une déclaration officielle euh, de Blizzard où ils, di ils disent justement, donc une interview de, de Chris Metzen qui dit justement, eh bien que le Roi Lich, on ne on peut, on, on peut pas dire que Bolvar était un des personnages principaux, il fait partie des personnages humains que nous voulions mettre en avant, mais il n'a pas beaucoup fait parler de lui. Cependant, nous lui avons réservé une fin si dramatique au port Kurou que les forums ont été soudain pris d'assaut. Bah, bah. spéculation et débat sur l'histoire de ce personnage, ce qu'il allait devenir allait bon train. Ce n'était qu'un rouage de, du scénario que nous avions mis au point, mais ce personnage avait déchaîné de telles passions que nous en avons fait le roi Lich. Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu lorsque nous avons écrit le scénario de la cinématique du portail du Kourou, non plus ce qui était prévu une fois la cinématique produite, mais ça aurait été l'un de ces moments où la communauté de World of Warcraft est tellement enflammée, blablabla, que nous laissons porter par son enthousiasme. Nous avons décidé de les suivre tête baissée, même si ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu. Donc Bolvar aurait très probablement fini en tant que juste boss d'ICC. Avec tous ces éléments là, on, est quasiment... on peut être quasiment certain que c'était le but euh, premier. Bolvar devient le roi Lich. Il faut toujours un roi Lich. Et on va pouvoir regarder l'autre vidéo, celle de la fin de War of King. Et on va pouvoir attaquer justement, on va en détail un peu plus la fin de War of the sous contrôle, le monde a besoin d'un roi libre. Poids d'un tel fardeau, c'est à moi de le porter, car nul autre ne. C'est une grande destinée que tu tiens là, mon frère, mais elle n'est pas pour toi Bolvar Par tout ce qui est sacré, la flamme du dragon a serré mon destin. Le monde des vivants ne pourra plus jamais apaiser ma souffrance. Place cette couronne sur ma tête, Tyrion. Et pour toujours, je serai le jaulier des morts. Non, vieil ami. Je ne peux pas Fais-le, Tyrion. Toi et ces courageux héros avaient été des destinées à accomplir. Ce dernier sacrifice... Tu ne seras pas oublié, mon frère. Je dois être oublié, Tyrion. Pour que le monde soit libéré de la tyrannie de la peur, nul ne doit savoir ce qui s'est passé ici. C'est beau, le règne Le règne, c'est fait vraiment hein, que Plus je la vois cette cinématique et plus je me dis Mais en fait, c'est tout simplement euh, le sacre de Napoléon Mais version version roi Roiliche On lui met euh, le, le, le paladin justement, Tyrion Fordring Qui pose la couronne sur le, sur le roi C'est beau, ce sacre de Bolvar, il est magnifique Puisqu'il faut toujours un roi liche. Et oui, alors on notera aussi que Bolvar adore gueuler Hein, entre le « Philippe, je sais où tu te caches, Charles de là que je te bute, enfoiré !» Et Arthas qui dit « Salaud !» C'est euh, entre celui-là et le « Tyrion, ce n'est pas ton destin ah bon !» Ah bon Pourtant dans Wotelka, c'était plutôt son destin. Tout son truc, euh, tout son arc et tout. « Tyrion, <rire> pose cette couronne sur ma tête, enfoiré !» Et Tyrion l'a pas dit « Salaud » pour le coup. Mais euh, Donc c'est assez intéressant. Comme il faut toujours un roi Lich, évidemment ce principe que le paladin, euh pardon, le roi Terrenas maintenant qui est éclairé, il a atteint un autre plan de conscience, il est devenu un ancien, il connaît, il connaît tout, il a tout le savoir, il sait exactement comment le casque fonctionne, comment tout fonctionne, tout marche, c'est incroyable le roi Terrenas et eh bien, euh, et on a vu, on n'a pas pu le voir, mais Uther en fond, en hein, fantôme, hein, qui libère bien sûr Bolvar qui était suspendu euh, en X, bien sûr. Et eh ben c'est Uther qui était serrurier dans sa jeunesse, hein, comme Louis XVI. Et... Il a ouvert, et Bolvar a pu s'asseoir sur le trône. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique, c'est très bien écrit. Et du coup, comme il faut toujours un roi Lich, que nous dit Terenas, hein, il faut toujours un roi Lich, sinon le fléau se déchaînerait et détruirait le monde. On va revenir un petit peu là-dessus. Concernant le destin euh, du fameux Bolvar, bien sûr, puisque euh, on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur World of King, mais je, vais, je voulais justement se servir de cette vidéo pour approfondir et aussi ramener quelque chose de constructif aussi dans, dans, ce, dans, dans, dans ce point, on va dire, de questionnement. Tout simplement, déjà, la fin de World of King, donc avec encore une fois l'écho à Warcraft 3, hein, quand on voit l'image machin, la fin de Wotelka, donc le monde a besoin d'un Lich. Fin du... Flé Alors la fin de Warcraft 3, si vous jouez à Frozen Throne ou à War 3 Reforge, à la fin, vous avez donc euh, le prélude avant la dernière mission, où vous avez justement Ner'zul qui redonne une vision qui parle directement depuis Frostmonde à Arthas et lui dit euh, ⁇ Hâte-toi Chevalier de la Mort, hâte-toi mon champion, hâte-toi Arthas euh, ⁇ car si Lidan arrive avant toi au niveau euh, du... Euh, au niveau de, de, de la forteresse de, de la couronne de glace, eh bien il détruira le trône de glace et s'il détruit le trône de glace, le fléau... Eh bien, sera détruit. Ça, c'est Ner'zhul. On pourrait se dire, je vous vois venir, on pourrait se dire « Oui, mais c'est Ner'zhul, il ne veut pas être détruit, c'est pour ça qu'il invoque ça. En fait, Ter'Ena savait mieux que Ner'zhul comment fonctionnait le casque, bien entendu. » Mais le truc, c'est que ce n'est pas fini. Pourquoi Illidan est envoyé détruire le, le, le, le, le trône de glace C'est Kil'Jaiden qui a vu la trahison de Ner'zhul dans Reign of Chaos, donc dans la première partie de Warcraft 3, où justement Nerzhul contribue à la défaite de la Légion Ardente et il trahit Kiljaiden. Créa... La création de Kiljaiden le trahit justement parce que, eh bien, il va faire tuer Tychondrius par Illidan et Illidan, en absorbant le crâne de Guldan et en détruisant Tychondrius, eh bien, il déjoue une partie des plans euh, du, euh, de la Légion Ardente, ce qui fait que sans Tychondrius, Archimonde aura plus de mal à atteindre l'arbre monde et il sera piégé. piéger il sera piégé, blablabla, blablabla. Donc en gros, Kil'Jaeden dit que c'est à cause du Roi Lich, au final, si la coalition sur le Mont Ijal a battu la Légion Ardente. C'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que Kil'Jaeden dit, Illidan, tu m'as trahi, enfin, tu nous as mis des bâtons dans les roues, si tu veux pas que je te détruise, détruis ma création qui m'a trahi. C'est pour ça qu'il utilise l'œil de Sargeras, blablabla, vidéo sur Frozen Throne. Et à la fin, donc, Illidan dit qu'il va détruire le Roi Lich, et en détruisant le Roi Lich, il va pouvoir justement détruire le fléau, c'est les derniers jours, que le, il le dit lui-même dans la mission, c'est les derniers jours euh, que vive le fléau, euh, bientôt on sera débarrassé des, de, de, du fléau. Donc Illidan dit ça, Illidan qui est envoyé par le mec qui a créé le roi Lich, donc il sait un petit peu comment fonctionne le casque. Quand vous avez l'entité, le, donc le roi Lich, quand vous avez le mec qui vient le buter et que vous a, qui est envoyé par le créateur du roi Lich, je pense que eux sont un peu mieux à même de nous dire comment fonctionne le casque que Terenas qui a juste eu pour, euh, qui a en connaissance du fléau, c'est juste fait empaler par Frostmourne. Situation délicate, hein, je vous le mens pas, je vais pas vous mentir. Mais j'aurais plus tendance à croire le créateur du roi Lich et le roi Lich lui-même quand il nous dit que s'il est détruit, le fléau c'est fini. Donc ça c'est bien sûr un énorme redcon de Warcraft 3. En dehors de ça, donc le fléau serait libéré, il serait... Il serait déchaîner sans l'emprise du roi Lich. Ça rappelle énormément du Starcraft avec les ergues Sans Overmind, les ergues retournent à l'état sauvage et se déchaînent. Le problème, c'est que quitte à vouloir pomper allègrement dans le lore de Starcraft, essayons de respecter les codes que Starcraft a mis. Puisque dans Starcraft, quand tu tues l'Overmind, oui, c'est vrai, les ergues se déchaînent. Mais en fait, c'est mieux. Parce que l'Overmind, quand il contrôle les ergues il peut leur donner tous les ordres. Et il a une machine de guerre, monstrueuse Tuer l'Overmind, couper la tête Ça fait en sorte que les Zergs se déchaînent même entre eux Alors oui, ils sont imprévisibles, on sait pas où ils vont aller, etc Mais c'est plus une machine de mort qui est euh, contrôlée par l'esprit de la ruche en gros C'est, ils vont faire n'importe quoi, ils vont parfois s'entretuer Mais euh, oui, bien sûr, ils peuvent, ils peuvent créer En fait, ça devient juste une espèce de dessin sauvage de, de sauterelle Qui va euh, détruire les cultures, etc C'est un peu ça l'idée mais ils vont pas massacrer toute la galaxie, alors que l'Overmind lui est capable de détruire de détruire justement tout ça. Donc en gros, si le fléau se déchaîne, ça fait quoi ben Alors déjà, hein, pourquoi le fléau se déchaîne Je veux dire, on nous l'a dit, ok, mais même, regardez, quand justement le Roi Lich a perdu une partie de ses pouvoirs, qu'est-ce que ça a créé Les, les, les, les morts-vivants qui, qui se sont libérés du contrôle du Roi Lich, qu'est-ce qu'ils sont devenus et ben, Dans Warcraft 3 Frozen Throne, ça a fait les réprouvés Sylvanas, et dans, dans, dans, dans Wotelka, qui a aussi repris un peu ce code-là, on a les Chevaliers de la, de, de la Lame d'Ebène donc des chevaliers de la mort qui se sont libérés sous le contrôle est-ce qu'ils se sont déchaînés contre le monde ces mecs là ah pas encore hein Donc euh, pourquoi enfin Sylvanas un peu vous allez me dire mais, mais en, en dehors de ça il y a des réprouvés qui sont restés loyer, enfin qui sont restés justement fidèles à l'ordre genre à quel moment ils se sont déchaînés contre le monde donc les seuls cas qu'on a de mecs qui se sont libérés du contrôle du roi Lich ils ont récupéré leur libre esprit leur libre arbitre à quel moment si le roi Lich meurt Alors, en plus on aurait pu avoir un autre aspect un nécromancien quand il est mort, généralement son lien avec les, les morts vivants sont disparaissent, du coup peut-être que justement ça aurait tué tout le monde, ça aurait pu être un enjeu. Eh bien non, non plus. Et. Est-ce que la coalition était dans le mal contre le roi Lich Est-ce que la coalition a eu du mal contre le Roi Lich C'est une victoire militaire de la coalition Horde plus Alliance contre le Roi Lich. C'est pas euh, on ne va pas dans les égouts à son temple noir dans Burning Crusade pour, pour essayer d'attaquer dans le dos euh, le, le, le chef. Non Là, on arrive frontalement, on fait le siège de la couronne de glace, on a poutré le fléau à tel point qu'il y a eu un assaut de l'Est et de l'Ouest, et on se rapproche petit à petit du centre, et dans notre progression, bien sûr, il y a eu des déconvenus en gratard mais au final, même Varian dit qu'on a eu limite plus de pertes par la Horde que par le fléau pour, euh, pour, pour l'Alliance, genre, apparemment, la guerre se passe plutôt bien, on n'est pas comme à BFA avec Nusat, où c'est vraiment, il faut rush parce que sinon, euh, ce sera tout, tout sera fini, euh, on, va, on va être anéanti. Pas du tout, donc, le fléau sans Roi en quoi il sera plus fort Et là, on nous sort, juste après, on nous sort finalement, en fait, eh bien, alors je, je ne rigole pas, hein, c'est un question-réponse où justement, euh, on avait, ils avaient demandé aux deux patrons du lore, donc j'ai oublié le nom d'un des deuxièmes et de Chris Medzen, qui eux-mêmes avaient répondu à ce mec-là, qu'il avait dit, mais euh, alors qu'est-ce qui a retenu le bras d'Arthas Apparemment, Arthas et Ner'Zhul euh, n'ont pas, pas déchaîné les pleines puissances du fléau quand ils en avaient le contrôle et les deux têtes pensantes du lore de l'époque, donc de King, ont répondu « Effectivement, Arthas et Ner'Zul avant lui n'ont pas déchaîné la toute-puissance du fléau. On laisse aux auditeurs le, le, le soin de réfléchir à la raison, de réfléchir au pourquoi. » En gros, c'est « On sait pas, démerdez-vous. » C'est quand même extraordinaire, ça. C'est quand même incroyable ce genre de réponse. Et je ne plaisante pas, hein, c'est une vraie réponse des développeurs à cette question. Mais c'est même pas terminé, parce qu'en dehors de ça, on a quand même le principe, le simple fait que le roi Lich ait été créé il y a à peine 20 ans, je rappelle, hein, c'est Kil'Jalen qui a créé le roi Lich. Le simple fait qu'il y ait été créé il y a 20 ans, ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des morts-vivants avant, hein. les morts-vivants, c'est pas tous, ils sont pas tous contrôlés par le roi Lich. Il y a des morts-vivants, notamment bah, Medivh va utiliser, de, va, va ramener des morts-vivants, etc. Les morts-vivants existaient. Avant même les, avant Warcraft 1, il y avait des nécrolithes. Hein. Les, le Conseil des Ombres de Gul'dan, ils avaient des pouvoirs nécromantiques et ramenaient des morts-vivants. Hein. Donc, il y avait d'autres morts-vivants. C'est pas le roi Lich qui a créé les morts-vivants. Le roi Lich a créé l'armée mort-vivante la plus puissante qui ait jamais existé, certes, mais y avait un, y avait, avant le Roi Lich, il n'y avait pas de problème. Enfin, y a, Le Roi Lich n'est pas une entité millénaire qui était là et qui serait par exemple le geôlier dans Shadowlands qui euh, est là dans le cycle mort, vivi, etc. Non Avant le Roi Lich, il n'y avait pas de soucis. Pourquoi après le Roi Lich Enfin non, tu détruis le Roi Lich, tu détruis les liens nécromantiques. Ce n'est pas une entité millénaire. Donc ça, c'est quand même incroyable. Donc J'en ai déjà parlé le fait que voilà, on, on respecte même pas le lore de... Quitte à copier-coller, quitte à pompé le lore de Starcraft, on récupère même pas... Et même si jamais le fléau se déchaîne, on va, allez, ok, on va accepter, si jamais le fléau se déchaîne, ça voudrait dire, comme les airs, qu'il n'y a aucune coordination militaire. Donc, ça veut dire qu'au sein même des troupes du fléau qui se déchaîneraient, ça veut dire qu'il y aurait du team kill, ça veut dire qu'ils s'entretueraient. Et ça veut dire que sans coordination militaire, pas d'utilisation des, des, des nécropoles, donc pas d'attaque coordonnée contre les capitales, etc. Donc, on les laisse en Northrend, ils se démerdent, ils se font leurs trucs, et c'est tout. Ils vont attaquer tous les trucs qui vivent à côté d'eux, mais sans plus. Quel... À quel moment ça représente une menace en fait Absolument aucune. Et ça veut dire aussi quand même. Que Arthas et Ner'Zhul n'ont aucune crédibilité. Le fléau sans roi Lich serait plus dangereux qu'avec un roi Lich. Ça veut dire qu'en fait Arthas il pue la merde et Ner'Zhul aussi. Et les gens applaudissent ça C'est quand même incroyable C'est quand même formidable. Donc ce, euh, ce ta gueule c'est magique est quand même terrible. Donc. Maintenant, bien sûr, j'avais déjà commencé à voir ce genre de propos sur la vidéo sur WoWG King. Je l'ai un peu plus... Mon, J'ai montré encore plus les raisons comme quoi cette histoire de « il faut toujours un Roi c'est des conneries. Maintenant, alors vous allez me dire, je, je vais aborder la chose de manière un peu plus, euh, un peu plus constructive. Qu'est-ce qu'auraient pu faire les développeurs pour essayer d'enlever le plus d'incohérence possible Alors, il y en a d'autres, hein, qui sont, mais celles liées au Roi Lich. En fait, il y a des idées qui sont intéressantes. L'idée que, par exemple, Arthas aurait retenu son bras pour... Euh, déchaîner, le, roi Lee, enfin déchaîner le, le pouvoir du fléau, etc. Le fait qu'en fait il veuille une armée de morts-vivants pour contrer euh, la menace des dieux très anciens, c'était déjà des thématiques qui étaient évoquées avec Ner'zhul dans Warcraft 3. Le fait qu'il veuille euh, que Ner'zhul au final se fait une armée de morts-vivants pour contrer euh, la légion ardente dans Reign of Chaos et que dans Frozen Throne on découvre l'histoire, les, les sans visages, les grands anciens, etc. Et qu'il veuille du coup peut-être aussi s'opposer à eux. Enfin, il y avait des thématiques très intéressantes. Mais le problème c'est que... On, on, on crée une thématique intéressante et on l'a détruit avec du connerie et du, fan du mauvais fanservice à tire la rigo Un truc tout simple, tout simple. Pas besoin de tout réécrire, etc. je suis pas en train de dire « oui, machin, je suis meilleur que, machin ». Juste un truc tout con, qui aurait respecté Warcraft 3, qui aurait respecté les personnages que sont Arthas et Ner'zul, parce que je rappelle quand même que Ner'zul, il avait un peu tout prévu dans Warcraft 3. Alors ça en fait peut-être même un méchant un peu trop puissant, mais il avait quasiment tout prévu dans Warcraft 3. On voit quoi Et Ovanilla le dit d'ailleurs. Enfin Nerzul, en, en fusionnant avec Arthas, a accompli ce qu'il avait prévu depuis le début, et son plan depuis le début. Le manuel de Wovenia le dit. Nerzul a accompli ce qu'il avait prévu de faire, à savoir utiliser Arthas comme, euh, comme avatar, comme, euh, comme hôte en fait à son pouvoir. Finalement, WarStation King balaye Nerzul. Comme si vous avez vu ma vidéo sur OTLK, vous savez que Nerzul n'est même pas mentionné dans l'extension. Qu'est-ce qu'il fallait faire en fait comme les gens ne connaissent pas forcément Ner'zhul à part quelques-uns Et la plupart de ceux qui connaissent Ner'zhul ils sont coincés sur Draenor Ce qui aurait été intéressant c'est de faire en sorte que tout le monde croit que c'est Arthas la menace Et en fait au, fil, au fur et à mesure de l'extension on se rend compte qu'en fait Parce que oui est le visage c'est Arthas donc on pourrait dire bah ouais en fait c'est Arthas Et en fait non ça ne serait pas Arthas En fait la menace aurait été Ner'zhul depuis le début Et Arthas qui est on va dire main, enfin, pied et poing liés justement dans le casque Essaye malgré tout Il ne peut pas résister à son maître Mais il essaye malgré tout Ses dernières bribes d'humanité Essaye de, de, de ralentir le, la main de Ner'zhul, Ce qui fait que toutes les Ça aurait justifié tout, toutes les incohérences Quasiment liées au roi Lich Comme ça tu balayes le Matthias Lenner Au lieu d'un Matthias Lehner un truc à la con machin Tu mets justement que c'est Arthas lui-même en fait Qui essaye de résister à, à, à, à à Ner'zul et du coup Ner'zul il voudrait euh, justement le plan tout ça tous les morts-vivants etc il voudrait tous les, tous, les, tous les buter pour en faire une armée contre les démons et contre les dieux très anciens et en fait Arthas fait son arc de rédemption en plus en mode il fait laguer on va dire, il fait dans le principe encore une fois de la boxe, de la, de la fléobox, il fait, la, il fait laguer un petit peu, il crée de la latence dans le bras de Ner'zhul. Si vous avez déjà joué à STR quand vous avez des petites latences, bah, des fois il y a des attaques où vous dites c'est bon c'est le bon moment, la petite latence fait ah oh, putain j'ai pas pu replier mes troupes à temps, j'ai pas pu me coordonner et en fait ça tourne au, au cauchemar. Et du coup tous ces trucs là, par exemple le fait qu'au lieu de s'occuper de la menace du Roi Lich, Isaïe à Ulduar s'occuper de Dioxaron parce qu'il mettent en pause le conflit contre le Roi, en fait... Même ça, même des trucs complètement débiles comme ça auraient pu être expliqués. Puisqu'en fait t'as Arthas qui est en mode Non Ner'Zhul, non, non, non Et il retarde à chaque fois le, le, le geste de Ner'Zhul et à ce moment-là, boum, tu as une explication logique à ce qui se passe. Ce serait, C'était beaucoup plus logique. Et à ce moment-là, à la fin, justement, on voit Arthas, on libère Arthas. Et Arthas dit qu'en fait, Ner'zhul est une menace, euh, est une entité ultra puissante et une entité justement immortelle qui, peut, qui, ne, peut pas être, euh, qui ne doit pas être euh, gardée sous contrôle. Et il deviendrait un petit peu, en quelque sorte, le geôlier de Ner'zhul. Il reviendrait sur le, sur le trône, il remettrait le casque, mais cette fois, il essaierait justement de contrôler... Euh, on a vaincu Ner'zhul temporairement et du coup il, garde, il, il serait le geôlier de Ner'zhul. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'en faire quelque chose comme ça. Et c'était pas compliqué. Tu, au lieu de faire leur trimvirat à la con, là, leur, euh, le Mathias Lenner, Arthas, machin, ils tuent son cœur, tout ça. Tu dis juste qu'en fait, Arthas ralentit Ner'zhul. Et à la fin, tu libères Arthas de l'emprise, tu te rends compte de l'arc de rédemption, tout ça, tout ça. Il y avait tellement mieux à faire. Et les fans qui adorent Arthas, auraient encore plus adoré Arthas avec ça, on respecte Ner'zhul, on respecte le Lord de War 2, on respecte le Lord de War 3, enfin ça aurait été beaucoup plus intéressant, alors que là, bah, on a balayé deux figures emblématiques de l'histoire de Warcraft de manière complètement débile. Pour suivre, euh, un, par rapport justement avec Shadowlands, l'arrivée où on a vu justement le Roi Lich, allez voir ma vidéo, mes deux vidéos d'ailleurs sur Shadowlands, où on parle de la cinématique notamment avec Sylvanas qui défie le Roi Lich, Bolvar, et qui le fracasse, il y a eu euh, sur Twitter... Chris Medzen s'est prononcé concernant euh, la victoire de Sylvanas contre euh, le roi Lich Et justement, donc, est-ce que si Arthas avait été le roi Lich Est-ce que, est que tu penses, enfin est-ce que vous pensez monsieur Medzen, Que Sylvanas aurait pu le battre Je veux dire, euh, Bolvar n'avait pas Frostmourne euh, Quelles sont vos pensées euh, J'ai moi-même des doutes à, à cet égard Et Chris Medzen dit c'est difficile, difficile à dire Ce qui est sûr, c'est que Arthas était bien plus, bien plus fort, bien plus puissant que Bolvar mais après Sylvanas dernièrement s'est renforcée, donc euh, elle est devenue plus chaude ces derniers temps, donc euh, difficile à dire qui aurait pu le gagner. En gros le scénariste décide. Mais ce qui est très drôle c'est de dire <rire> que Arthas est bien plus puissant que Bolvar. Et des gens ont crié à l'incohérence le fait que Bolvar se fasse défoncer par euh, Sylvanas, c'est pas une incohérence. Alors Chris Metzen déjà le dit sur Twitter, mais même sans devoir avoir Twitter pour comprendre l'histoire de Warcraft, vous savez tout simplement plein de choses qui étaient dites, si vous vous intéressez un petit peu justement au fléau et autres vous seriez vous auriez su que oui Bolvar était faible en tant que roi Lich euh, alors l'histoire de il a pas France Monde oui enfin bah, France Monde c'est pas non plus France Monde qui fait que t'es trop fort, hein. France Monde ça aide bien sûr mais c'est pas que ça en, en l'occurrence donc dès que euh, alors dès que il a mis le casque de roi Lich et Chronicles va dans ce sens, on a fait une vidéo sur l'avenir d'Arthas et l'avenir du, du fléau, je vous laisse aussi aller la voir, on en parle un petit peu plus sur le fait que Bolvar n'a pas le plein contrôle, Alors on en parle en plus en détail en tout cas, on en parle et il a perdu en gros une partie du contrôle sur ses morts vivants, par exemple les valkyres vont se dégager de l'emprise du roi Lich pour rejoindre Sylvanas, donc c'est à dire que Bolvar a perdu le contrôle sur les valkyres et on sait qu'il a perdu le contrôle également sur Kel'Thuzad et le culte des damnés, qui sont donc le fléau mort vivant, dans les royeux, Enfin, à Lordaeron. Donc, il a perdu le contrôle de ces deux factions. Et Kel'Thuzad ne reconnaît pas Bolvar comme le roi Lich. Il ne reconnaît pas son autorité. Donc, rien que là, ça veut dire que, rien qu'en pouvoir nécromantique, déjà, euh, il se prend des balayettes. Hein. Donc, encore une fois, Bolvar, bah, il, perd, euh, il perd tout le temps, en fait. Même en tant que roi Lich, où quand même, il, a, il devient puissant. Et même comme ça, il, a, il, est, il est le plus faible des trois rois Lich. C'est quand, euh, quand même triste à ce niveau-là. Mais, encore une fois, ça vient dans l'arc de Bolvar qui... Euh, se déchaîne un petit peu contre lui, c'est-à-dire qu'il perd tout le temps. Et dans la vidéo de Shadowlands, encore une fois, eh bien, il perd. Le pauvre petit Bolvar. Alors, il est plein, il est animé de plein de bonnes intentions. Hein, il veut bien faire. Le problème, c'est qu'il fait mal. Hein. Mais c'est justement, et c'est encore une fois, je ne veux pas avec cette vidéo vous dire que il ne faut pas aimer Bolvar. Bolvar est une merde, blabla. Ce que j'essaye de vous dire, c'est juste que Bolvar, quasiment dans tout ce qu'il fait, il échoue. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer ce personnage bien au contraire en fait et j'espère que Blizzard travaillera son histoire parce qu'à l'heure actuelle il n'y en a pas grand chose sur Bolvar son histoire est très faible il n'y a que dalle mais justement un petit peu à l'image de Sorfang avec BFA faire de Shadowlands par exemple une extension qui irait beaucoup plus dans le sens où on développe un petit peu l'histoire de Bolvar en mode bah justement euh, comment, comment Bolvar euh, quelle était sa vie, parce que Mara Fordragon était sa sœur, sa femme euh, on va voir, on va en reparler juste après mais sa fille aussi, Talia, etc on va, avoir des, on va avoir des infos en fait, plus d'infos sur le personnage et peut-être que justement le faire passer pour un perdant depuis le début et que enfin il puisse tourner la page et enfin trouver de la grandeur ce serait intéressant ça. il y a vraiment des lignes narratives, il y a, il y a un arc scénaristique à faire, mais arrêter de le mettre sur un piédestal en mode c'est le plus une légende, le plus grand des guerriers, etc le mec sa vie est un échec sa vie est un échec et c'est ça qui rend intéressant le Bolvar pas justement le fait que oui c'est le plus grand des paladins alors qu'à un moment ça me demandait même si c'était un paladin et oui il était le machin, non, non, non il a toujours fail et c'est ça qui le rend intéressant à côté de ça euh, concernant le fléau avec Shadowlands, on sait déjà c'est dit, ça a été dit à la dernière Blizzcon on sait que le pré-événement suite à la destruction du home de domination suite à la destruction de la couronne on sait justement que le fléau va se déchaîner parce qu'on respecte l'extension préférée des. the King. le fléau va se déchaîner l'important c'est de savoir comment le fléau va se déchaîner est-ce que le fléau va se déchaîner Donc, et va pouvoir coordonner un assaut parce qu'en fait Kelthuzad, par exemple reprendrait le contrôle, ce qui serait tout à fait logique le fléau ne peut pas avoir une coordination militaire sans Lich. Déjà, le fait qu'il se déchaîne, on l'a vu que c'était une connerie, mais à la limite, s'ils veulent essayer d'être pertinent et cohérent dans leur propre incohérence, faut que le fléau soit... Il faudrait peut-être, par exemple, faire ce pré-événement en Northrend, où justement, bah, le fléau bah, il se déchaîne, mais sur le Northrend. Le problème, c'est que j'ai beaucoup beaucoup beaucoup d'appréhension je pense qu'on va refaire une extra masse 3.0 avec en fait les nécropoles qui vont arriver à chaque capitale et euh, le fléau qui va se déchaîner dans les capitales le problème c'est que si le fléau se déchaîne et qu'il n'a pas de leader il est incapable d'agir comme ça en fait il peut pas utiliser les nécropoles, il peut pas utiliser la magie, euh, c'est pas possible en fait donc il peut pas avancer comme, comme des ils avancent comme des débilos en fait donc ils peuvent pas se déchaîner sur les capitales en coordination, en attaque groupée donc peut-être justement utiliser Kalthusad comme celui qui essayerait de reprendre le contrôle du, du, du fléau le temps que le roi Lich revienne, en, et Kalthusad pourrait avoir un rôle à jouer par exemple dans Shadowlands en mode il essaierait de ramener Ner'zhul ou Arthas ou les deux euh, pour contrôler le fléau etc, ça ça pourrait être un arc intéressant. Donc comment le fléau va se déchaîner J'espère qu'il n'y aura pas de quête de coordination militaire du fléau qui attaque les capitales sans Kalthusad, parce qu'à ce moment là ça sera totalement incohérent. J'espère qu'il y aura des explications si c'est le cas parce que sinon euh, j'ai très très peur parce qu'ils ont l'air de respecter le lore de Wotelka et ça c'est peut-être pas la, la meilleure des choses il aurait peut-être fallu justement revenir sans trop gommer Watelka, essayer de réexpliquer Watelka en réutilisant les, les, les, les anciennes données je dirais donc Bolvar qu'en est-il à Shadowlands On sait que Bolvar à Shadowlands aura un rôle important il sera l'un des guides dans la campagne contre le geôlier donc contre l'antre et contre euh, Sylvanas donc, euh, il va avoir un rôle très important et c'est celui qui va nous aider, justement. Donc, un des guides des Shadowlands, donc des Terres d'ombre. Le truc, alors j'ai une mini théorie, euh, je n'y crois pas, honnêtement, je ne crois pas à ma propre théorie, mais j'ai une petite théorie. Ce serait, rappelez-vous, donc la vidéo qu'on avait faite avec Eva sur Arthas et le futur du fléau. À Légion, Arthas nous met en garde contre Bolvar. Il nous dit Vous pensez le connaître, vous pensez, en tout cas, Arthas en tant que roi Lich, dit Attention, vous pensez que le roi Lich actuel, vous pensez le connaître. Vous vous trompez, et c'est une menace, méfiez-vous de lui. Alors il y a bien aussi le fait que la lame d'Eben visiblement commence à être corrompue par le roi Lich qui devait être indépendante finalement et retombe sous l'autorité du roi Lich. Mais je repense à ça et je me dis, est-ce que justement, Bolvar, avec sa défaite, on a énormément d'empathie à la fin de la vidéo, puisqu'on le voit mourir, enfin on le voit chuter, on le voit perdre il y a de fortes chances qu'à Shadowlands on ait du coup 20 minutes de CGI façon Bol Vazon, euh, Vazon surfang et tout le monde dira ah bah oui, Bolvar c'était mon héros préféré. Euh, mais je pense qu'il y a peut-être un truc qui fait que soit on va avoir le, le truc classique, c'est en fait Bolvar sera le héros, il va nous aider, en fait va battre Sylvanas, tout ça, tout ça. Mais ils ont toujours dit que Sylvanas ne sera pas la méchante, euh, bête et méchante façon. Euh, façon. Euh, façon, comment il s'appelle, euh, Garrosh. Donc j'aurais tendance à imaginer peut-être le fait que justement. On croit que Sylvanas c'est la méchante et que Bolvar en fait nous manipule tous dans l'ombre et nous, nous demande de l'aide parce qu'il n'est pas non plus incroyable. Il nous demande de l'aide, il, il va nous raconter son histoire, on va avoir beaucoup d'empathie, on va avoir beaucoup de choses autour de lui. Et qu'en fait à la fin, je sais pas exactement comment, est-ce qu'il va s'allier au geôlier, est-ce qu'il va pour récupérer son pouvoir et devenir peut-être une entité encore plus puissante, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais honnêtement, ça aurait, ça pourrait être intéressant. Mais je ne crois pas moi-même à ma théorie. Mais voilà, en, en, en travaillant sur cette vidéo, j'ai repensé à ça. Et on, ce qui est marrant, c'est qu'avec Kever, on en a reparlé, on était tous les deux d'accord, on y avait tous les deux pensé. Euh, avec la menace qu'Arthas nous avait dit, la menace, le roi Lich, représenté par Bolvar, etc. Est-ce qu'ils réutiliseront ça à Shadowlands Peut-être pas, peut-être oui, je sais pas. En tout cas, euh, dernier point, parce que je vous avais dit, vous allez peut-être me dire, mais tu as dit qu'il n'y avait pas de famille, c'est pas vrai, on a Talia. Talia for Dragon est une création de Battle for Azeroth. Et à Battle for Azeroth, on a enfin commencé à essayer. Donc je ferai une vidéo sur ça parce que c'est une théorie qu'on partage aussi avec Eva concernant... On partage beaucoup trop de choses, c'est terrible. Mais... <rire> non mais on a eu pas mal de discussions et c'est vrai qu'on on est d'accord sur le fait que Talia for Dragon... C'est une bonne chose, c'est un ajout pour essayer d'avoir de l'empathie, rajouter de la profondeur euh, à Bolvar Ça En fait la création de Talia sous-entendait que oui Bolvar aura un rôle à jouer dans le futur Et euh, regardez il a une fille, oh bah plaignez ce pauvre garçon il a une fille, hein incroyable C'est un outil scénaristique très facile pour créer de l'empathie Le machin il est pas tout seul, il a une fille, il a une famille, pensez à lui quoi C'est facile mais après il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être encore plus de profondeur à faire avec Taelia qui découvrait le destin de son père, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Ça pourrait être assez intéressant et on a une petite théorie, on en fera une autre vidéo où on parlera de ça. Euh, donc, pour résumer cette vidéo, Bolvar est un incompétent, il a eu une vie de raté, quasiment tout ce qu'il a entrepris, il l'a raté, et ce n'est pas un problème, c'est absolument pas un problème, c'est juste descendez ce personnage de votre piédestal, c'est une vie malheureusement de raté qu'a Bolvar et c'est tout l'intérêt du personnage c'est ça qu'il va falloir peut-être mettre en avant à Shadowlands et qu'il va falloir accentuer, c'est le fait que toute sa vie a été un échec et c'est ça qui le rend intéressant, si vous aimez Bolvar vous ne pouvez, en fait vous n'aimez pas Bolvar pour le côté légendaire blablabla parce que c'est des conneries en fait, c'est tout simplement des conneries donc ça veut dire que vous créez votre propre idée du personnage vous pouvez aimer Bolvar et vous devez être conscient que le perso c'est quasiment une page blanche on n'a rien sur lui et ça se voit d'ailleurs au niveau des artworks. Hein. Si vous allez vous taper artwork Bolvar, c'est quasiment que sous sa forme de Roi Lich. C'est à partir du Roi Lich où il est commencé à avoir des, des artworks et qu'on a commencé à se dire Ah ouais, il est incroyable. Mais avant, c'était compliqué. Et Bolvar, vous pouvez l'apprécier, mais soyez conscient que ce personnage a beaucoup de faiblesses. Et c'est ça qui le rend intéressant et riche, on va dire, à développer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura, on va dire, un peu plus expliqué aussi Au Wotelka, vous aura débunké des idées reçues concernant Bolvar, et vous aura peut-être euh, bah, fait apprécier, on va dire, euh, certaines, euh, certaines choses, notamment la création de Talia, et peut-être un futur concernant Bolvar et, et Shadowlands. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager autour de vous, pour tous ceux qui disent que Bolvar c'est un grand héros, que Hotel c'est la meilleure extension, enfin à tous en gros quoi. Voilà, plein de bisous, à bientôt.